Salut c'est ce Geek, aujourd'hui je vais juste vous parler un peu vite fait euh, Qu'est-ce qui va se passer sur cette vidéo C'est que il y a un certain set coupé Mais aussi c'est pour vous parler de, de l'image qui y a au-dessus de ma tête et euh, ce que proposaient les autres cartes Si vous voulez j'ai proposé un truc assez rigolo C'est-à-dire 3 characters et 1 Shocker Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement que on met trois personnages qu'on veut vraiment dans Smash et un shocker parce que la communauté le veut beaucoup après j'ai compris vite fait que mes collègues n'ont pas compris le délire Du coup pour moi c'est cette image là Donc chanter, Vol Didi, Pandana, Crash Bandicoot, Panjo Kazooie Voilà je dis au moins les personnages comme ça si certains ne savent pas Après les autres je pense que vous devez savoir Ensuite celui là c'est Béranger Très beau dessin Ensuite c'est Dubois Je suis sûr pas propre s'il aurait pu <rire> Ensuite là c'est celui de Luadim. Très original Celui de Soupe et puis c'est tout voilà donc du coup si vous vous rappelez les images que je vous ai montré là, vous pourrez rigoler pour savoir les réactions qui a fait le qui a fait plus de réflexion et qui a été surpris le plus hein. Allez sur ce, bonne VOD. Stop Peggy12 Peggy12 A 8 secondes Y'a Peggy12 Comme Hugo je suis bon c'est bon moi ça me va Ah je suis à 8 Ok 2, 3, 2, 1, 0 Nique sa mère d'où Peggy12 sur Twitch, Allez sur Twitch, allez sur Twitch ah putain ça, ça, ça peut un moment. Bon ça va. Moi c'est bon, moi ça. Moi, c'est bon, c'est remis dans l'ordre, c'est bon. Ça se fight comme des petites putes là-bas. Voilà. Direct. Ah, mon dieu. Allez, Sakurai. Ah, Sensei. Ah, Sensei. Oh ah, mon dieu. Ça <rire> y est, ouais, on va tout savoir. Et, ah, Et ceci est bien. le DADNITADO direct. Waouh. <rire> <rire> <rire> allez, voyons. <allez>, bon. Sakurai-sensei. <rire> oh, bah écoute du doigt de ça. Putain alors là par contre dans, euh, dans donc, sur Twitch il y a un gros retard là. J'ai seulement le combat qui vient de commencer. Merde. Tout ça. Ah. ah non, ouais, oh, yes. tous les combattants présents dans le jeu. Tu plaisantes, <rire> tu plaisantes. Moi j'ai le logo là. Du coup, ah, le logo. Je... je suis en avance sur toi. Oh merde. Yes ah là y a le trait là. Oh, là c'est oh, un poche blanc. Attention. Nouveau ah, personnage. qui en train de la gueule Oh merde, ils vont okay. mettre le français. <rire> Oh non, je l'ai vu, non, allez, allez, allez. non mais y a Steve de Minecraft Non, me dis pas qu'ils l'ont ah, mis de... Mais non, mais on sort non. de lui, putain Le oh, ken. Putain. Le... ils l'ont mis Ken <rire> le coup, putain, Ils l'ont pas les couilles, Ils ont mis tue. Ken <rire> Ken, tu plus la merde Non mais, attends, mais, mais, non, mais pas non mais, non mais ils vont mettre ça, ça, ils vont mettre comme Echo, ça c'est sûr. Oui, c'est un Echo fighter, mais fais chier mais on s'en contre putain! <rire> yeah. ouais, non, ça, ça va. ils ont fait une grosse cinématique, euh, genre où euh, il sera rien, tout ça. Genre, non, c'est vraiment euh, bonjour, il vient et s'en va. Non, alors là maintenant, oh, il y a <rire> Alors maintenant, euh, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Capcom. <rire> les gars, les gars, il y, y a un méchant dans le noir. Vous êtes sûr que ouais, c'est déjà Capcom vs mais... ouais. Fighting? Oh non! Ne dis pas! Non! Ah, Moi me... le... ah. Ah, ouais. là, je vois qu'il fasse euh, le smash là. Ouais, pas voilà, vraiment. là, il éjecte sur l'écran. Ok. Là, là y a un. Ah oh, mon dieu, y a un. Y a un méchant. Oh. Alors, ouais, un méchant, non. Olala, les yeux. Alors, me dis. Alors... Ah. De... alors, soit Blanca <rire> ou soit Bison. Bison. C'est Bison? Bison. <rire> <rire> non? Et attends, il l'éjecte sur l'écran là? C'est. Qu'est-ce que ça? ça c'est quoi? Oh, quoi Oh, oh Pokémon. Mais oui, c'est le Pokémon. Mais oui. Ouais. Mais attends, mais il ressemble pas du tout. Wesh Il y a un Pokémon. Non, mais sérieusement, lui. Mais putain, mais ils auraient pu mettre le, jeu, le, le, le type vert! Attends, ah, le, putain, le type vert, le type feuille! Ils auraient pu mettre putain, le type feuille, bordel! Putain, mais il, oh, mon... il, est nul. il est où mon Pokémon? Oh, il est où mon Pokémon? Ma B! Ma princesse! Oh, <rire> oui, euh, je parle du Pokémon Soleil et Lune. Voilà. Oh putain! Bon, oh oui. y'a Pikachu 2! <rire> ah <c 'est rire> non, mais lui il est si nul! Ah, mais oui, mais le on Pokémon. sent. Oh le oh, Smash, on va voir c'est quoi le Smash! J'aurais préféré Rey <rire> à Bon bah voilà hein. Alors par contre, est-ce que Trago Feu serait p... son écho, ce serait pas lui putain oh. mais y'a combien de trous dans cet écran maintenant Non, je pense pas. Non, c'est oh, pas, pas un écho parce que c'est vraiment genre euh, Pokémon Catcher. Ah mais... C'est le rêve des furieux. Son... C'est rigolo, putain, mais les mecs... Eh Les Villa villageois, le villageois veulent le défoncer <rire> Et c'est là qu'il nous... Courage, moi je te défonce la gueule S'il nous dit qu'ils ont tout révélé... Ouais, je me pends putain Ah putain, ouais si c'est vraiment que ça. Non c'est bon, ok. Il ah, cool. ah, ah, y a peut-être des chances que ça soit complet mais là il y a Pichu peut-être qu'il laisse une place mais ouais, je suis pas très sûr. Voilà, Ken fait son entrée, bon on qui va, va expliquer Ken. On va expliquer Ken. Ah voilà, combattant Echo. Okay. Ken Les mecs vous en êtes là, euh, là, là où Ken Ken. Ryu, Là il explique Ken. Là Dans euh, le Mario. jeu original. quoi. Ah d'accord. Ah ouais Mario maintenant. Ah oui Mario. Et vous la fresque s'est passée ou quoi c'est non il a dépassé ouais <rire> là, Ah token là il a fait un adoken token Mec mais euh Mais euh, mec euh, regarde sur Twitch Twitch okay, ouais. Donc, Twitch j'ai une tête de FR c'est plus rapide Enfin c'est plus rapide Ouais je vais voir si je vais. Ah on voit, on voit les mains du mec quand il fait un token C'est dingue quand même Alors attendez, moi je vais m'occuper de.. Voilà, qualité de stream incroyable <rire> hein, les amis, c'est génial. Wow, vraiment, j'adore Ken. Oh. C'est est bien. mal en lea de Ken, c'est vrai que c'est trop attendez, bien. Attendez, j'essaie de. Voilà, je vais rafraîchir wow, un peu. et quand il est méchant, il fait pas. Ouais. Oh, du coup, bah, bah Ken. Bon, moi j'essaie, j'essaie de voir euh, si je suis à la bonne <rire> truc. Là, il explique juste Ken, donc on s'en fiche un peu à l'air. Ouais, euh, alors. Là il a Ken il défonce à Wolf. Voilà là, là, là il se balade avec, avec Rio, et là il court avec Rio. Voilà. Vous en êtes à la présentation, du Pokémon, à la présentation du Pokémon ou pas Lâche Non. non ah, pas, bon. Ok. Ok ok. Ah, ça bah, hein. délister, bah ouais mais.. Mec à mon avis j'étais en avance et d'un seul coup il nous euh, tu bon, vas crever Moi aussi au début, au début j'étais à l'avance et là il y a tout le monde qui me dit Ouais là voilà. je suis avec, avec le Pokémon <rire> J'aimerais juste rappeler en France, fait fait fait ah, entrée, fais le l'inferno quoi l'inferno fait son entrée voilà Là j'ai l'entrée de l'inferno. Oh ouais, putain donc, mais pareil Mec, mais moi je suis déjà un... C'est euh, Hugo qui disait ouais on a une super bonne connexion <rire> euh... Allez chez Free je, sais pas, mais je pense que ça en fonction aussi de la plateforme de laquelle on regarde. Mais j'avais la connexion la plus pourrie, je suis le plus, euh, le plus en avance. Bah tu regardes dans 144 p c'est pas mieux. C'est pas vrai. <rire> <rire> Mais putain mais les mais, mais ce personnage mais personne le voulait on est d'accord enfin tout le monde voulait pas. Bah, bah moi je m'attendais à tout sauf ça en fait. Bah moi je m'attendais soit un, un Pokémon euh, au moins de, euh, de la nouvelle génération ça encore parce que ils ont fait la même chose pour crim je sais plus oublier son nom ah oui euh, donc en euh, Fino en voilà Finobi et euh... <rire> Je l'ai vu aussi. Mec, mais moi je suis déjà. Quoi Son attaque B, c'est Vendetta Vendetta Vendetta, attends, je vais arriver. Ah putain, c'est genre euh, Mickey et là, Bandé. c'est pas sont au feu Ah non, mais du coup là, ils ont déjà deux personnages comme ça. Et ouais. sachant que, euh, Ils avaient dit que c'était à 72, donc j'imagine qu'ils veulent faire un chiffre rond genre 80. Coup, il en manque Vendetta Jean-Claude Vendetta Jean-Claude Vendetta Quoi Non Il a dit qu'ils avaient révélé tout le combat du Non, mais ils vont faire un One man sync on va être pas être prêts. Non, non, non, non, non, mais je suis désolé, il a dit qu'il avait des. Non, mais putain Bon, bah, chantez, Walt Disney, Crash, Panjo Kazooie, au revoir. quoi On 40 D'accord il peut pas faire plaisir à tout le monde mais au moins on met des personnages que je, les je gens attendent Putain Wow super mais moi je veux chanter ouais, moi là, là, là. Je suis sûr chanter il est caché ce est point de d'érogation <rire> Amibo hein, Ah. Ah oui bon ça c'est pas mal ok pourquoi bon, bon. pas Ah il est joli. L'écran Les grands ressembler à ça Un Allez vous faire foutre pour les autres <rire> eh, Le Ridley il est joli, quand même. Oh le Ridley il est joli. Ah bon. Mais putain mais les mecs, on voulait un autre. c'est la donne, le trésor de Pokémon compte pour un seul. Ah, <rire> les, plus, les Ah, les amiibo. Ah, une c'est Mais attendez, mais ils vont pas faire des amis du coup pour Link enfant, Pichu et tout Attends, pourquoi ils ont les mais les gars, on s'en bat les couilles Ils un Ah Ah Attends, attends, attends. Link enfant, Attends, d'accord. On est à Wolf avec moi. Ah, Wolf, Wolf, ouais. Ouais, moi pareil! Ouais, le il, il, il, il, il, il, il est dégueulasse! Les icônes du jeu vidéo se rencontrent! Non, le vol il est tellement mal. Non! Putain, non! fait, putain, ah, non, on fait chier! Ouais, c'est oh, trop triste! Bon, vous pas allez voir! King K. Roll, oui. ok. Ah, bah Pichou oh. Attends le Pichou là Ouais, Pichou Ma bouille <rire> Moi je suis. Mec, Les icônes de jeux vidéo sont hein voilà, je en Voilà, moi je suis. ont ah, les trophées Les <rire> icônes Putain, de jeux les trophées sérieusement mais oui. ah, mais ouais, ouais. Je... Non Bien trop difficile à développer Bah, nique Ok, on a la, on a la, la révélation du mode 2 en vert, euh, les théories étaient justes, voilà, je vous spoil, je vous baise, et ok, d'accord. font ça. Mais putain, mais il y a robot mais on s'en branle ah, Mais la coup, je, je comprends que dalle, mec. Mais, je, euh, on on mais est d'accord qu'on en est à une présentation des, des personnages. Non Non, c'est le mode non, le Spirit. What Qu'est-ce okay, que c'est que ça Ah, ah. Vrai, là, ah ça Quoi, ah, ah, quoi Tu pourras te battre contre... Ouidi Docteur Tu pourras te battre contre Oh Bravo Hugo, il y a un de tes personnages... Euh... Ouais, il y a Wad Non, parce qu'il n'y a pas de bandana, me dire. Pourquoi mais ah, on oui, a y a Liquid Snake ici, ah, Tu peux te battre contre... Ouais, y Kaz, oh, y Kaz Tu peux te battre contre Kéké Mec, tu peux te battre contre Kaz. Quoi alors qu'est-ce qui se passe C'est des autocollants maintenant Ah Sylvain It's no use Je comprends que dalle là. Là je vois juste... Euh, C'est le fameux <rire> mode solo qu'on attendait tous. C'est... -ce je je, je viens d'aider ma mère et là il se passe des trucs là. Ah Silver Casse-toi C'est moche ouais. It's no use Ah moi bon, j'ai un peu de retard. J'aime bien la souris <rire> C'est de la merde les esprits c'est quoi ça Eh hey, tu tu peux... hey, c'est spécial Halloween ouais. C'est sacrément de la merde comme mode <rire> Donc on aura esprit toujours pas de mode de... histoire non. Esprit créé, non. non mais en gros t'as un esprit pour te rendre plus fort, après t'en as trois autres pour rendre l'esprit que ça plus fort. Mais c'est nul <rire> Ça reste de la merde, <rire> je pensais qu'on pouvait se battre contre eux et tout mais non. Hey, moi je voulais jouer je, voulais... je voulais jouer avec Goï oui, moi. Ouais. Et moi je voulais jouer au mode histoire quoi. Bon, il reste, euh, il reste une demi-heure encore. On peut espérer d'autres trucs. Ouais bon. Euh, hey, me me <rire> ah voilà, il y a Capi Ah salut Palutena. Ouais, <rire> ah, j'ai du retard je crois. Ah, mais bien, je suis couché sur mon lit. Attendez. <rire> ouais oh, mais on s'en bat les couilles. C'est pas une si bonne idée en fait. Gros, des ils, ils prennent tous des personnes personnes que de que de les berceaux de que tous les fans ils voulaient quoi. et ils les mettent dans un mode en mode bon ils sont dans le jeu mais vous pouvez pas jouer eh, Voilà vous avez des cartes, voilà. Voilà. vous les aimez tous. <rire> bon il a l'air quand même fier de ah, ce Attends de quand même les me mecs ouais. ont eu la flemme de faire des trophées par contre des images jpeg avec un Snapchat y'a pas de Waouh c'est trop bien ils apparaissent dans le stage contre c'est trop mimi je comprends vraiment pas le fonctionnement pas du mode. Oh voilà, vous avez êtes dans le cul. Bonus. Euh, mais toujours, les bonus. Mais... Mais... Faut... Oh, cordon faut... Oui Oh <tousse> De toute façon, ça, ça, ils savent que ça va être totalement retiré de, de mode compétitif. De toute façon, vu qu'en ouais. fait, tu peux ouais, assigner des combattants pour aider ton personnage à avoir plus de capacité. Not man Ça va être exclu des combats, ça. Donc ça sert à connaître. En gros c'est des améliorations avec, euh, avec des personnages que t'aimes bien quoi Ouais c'est ça Voilà oh, Putain mais il vient de quel euh, jeu déjà Le Banni. Oh vous le voyez ouais, bon, pas le encore ça, mais... Le Banny c'est Skyward Sword ouais Ah, c'est Skyward Sword Il bien ce jeu, moi j'ai bien C'est euh, l'origine de Gunland en fait, c'est le... Ah oui ah, met... Ouais enfin, non, mais, mais le il, le il a un le truc primordial qui ça... fait chier C'est bien Quoi Mais pourquoi Déjà il montre Lip je sais pas de quel jeu il vient mais il la montre sous forme Attendez, je vais réfléchir un peu, je suis un peu en retard on dirait Battez-vous avec une fleur sur la tête, c'est super intéressant des donc. Les sœurs doigts de fées de Animal oh, Crossing, ouais. montrez-moi tout, show me everything. Mais c'est sacrément de la merde les gars Attendez, moi je vais... je vais revenir sur ça. Vous êtes sur euh, Twitch là Ouais, oh, je suis sur, de chier, sur Twitch de, de Nintendo FR moi. Ah d'accord, bah du coup je vais aller là-bas alors. <rire> Twitch, Waouh, <rire> ouais, oh, mais qu'est-ce qu qu'il fout là I'm <rire> elle, elle <est> riche. Mais <rire> quoi Mais quoi the fuck avec me Wow, Animal Crossing! Il y a un nouveau skin pour euh, ROB, il est sympa. Non, c est... C est lance la Ta gueule, ça me. <rire> Je sais pas si beau, mais. Nintendo, boulet. voilà, Nintendo FR, voilà, c'est bon. Voilà, on se remet. Wow, Bullet Bill fait apparaître des objets sur le stage. Ah, là, wow. j'ai Mario qui fait mal. Ouais, à euh, Pikachu. Ah, voilà, il y a Pikachu. Ok, ah. c'est bon. Okay. Et en plus, en 1080-60 FPS, de votre gueule. Allez. Non, non moi j'ai pas de mec. Mimikyu Oh <rire> Oh, <Mimiku> <rire> Moi j'hésitais à mettre Yinikyu dans le perso que je voulais en fait. Bah après, euh, <coughs> il était trop fait ouais. d'aide, donc bon. assez ouais. a Là, vous avez cool, en êtes tous cons, on est ici à Sonic se défoncer à ROB. Ah, mais... mais... C'est ah, a... ah. ah, la triforce Eco plus. <rire> <rire> <'autres>... Ah, bah, <rire> ah c'est sur la triforce. Oh, ma boy le Oh le chef. Aujourd'hui, on manger des mers. Ah, tiens, c'est pas ta On va manger le, le sel des rageux pour qui ont voulu voir Sense dans un tortel. Et du coup, c'est un bon contrôle pour un pour euh... Euh... Mais c'est un Pokémon Eco+. Plus. <rire> Oui, C'est un peu une croix pour le match solo qu'on tous. Mais, mais, il a... mais de façon, ils savent que, en fait, à chaque fois nous nous donnent, ils font des à la fin. Mais je pense que ça... ah, Attends Les stickers, ils peuvent ah, évoluer. Les stickers. Oh oh, ah, oui wow Au lieu d'avoir un lapin crita, on en aura deux. <rire> <rire> hey, attends, <rire> putain, attends, et putain, ils vont mettre des loot box pour avoir des stickers encore plus forts. Ouais spirit un Ouais, ah, il ah, ah, y a même coach, yeah, coach yeah, il <rire> y a coach. Ouais, Y'a Louis, on part Yom à l'aventure récolter des trucs avec. non, ça, qui fait des roulettes de cowboy. Oh, il y a Kirby avec son robot. Putain, mais il y a de Bayonetta, sérieusement il y a 4 têtes qui coopèrent, c'est une sorte de, mais ça n'a, ouf, non je sais pas, c'est carrément aucun sens, pas en fait. mal, moi, moi je suis perdu, Après, je moi suis je suis perdu avec ça, trop compliqué, je, mais oui, mais les gars vous faites un mode aventure, c'est facile, Non mais attends, déjà j'ai même fait un système de niveau qu'il y avait dans l'ancien Smash, avec, tu pouvais transporter dans ton amiibo le niveau de ton personnage, ça, ça allait, tu mettais des améliorations et tout, mais là là, ça n'a aucun sens, ah je lui colle les stickers au cul et puis... Non ils ont Est-ce Il y a ce qu'elle Dans Brawl, C'est ça donne avec ce mot. tu lui colles au cul Oh Ce ultimate de Yoshi Je l'avais vu moi ce ultimate est... Est oui, oui. je mais dans le Roi non, Oh non, non, non, non, C'est non, non, non, non, non, non, non, Oui non, mais... oh, là, non, non, non, non, non, non, Oui, mais... oui, oui non, non, non, non, c'est non, Speed. Non, ouais. <rire> non, non, <rire> oh La le, le deal, non, c'est Jimmy ça, Jimmy le bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, Ils bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, ça, c'est Les Ils c'est bon ça, c'est bon ça, T'as pas à de conneries Ils vont mettre le clown, les cowboys ah, vrai, c est c est ça. Vrai, non ils vont mettre le... quand tu dois t'embloter tu, tu le bébé avec ta oh, de Switch En j'aurais dû, euh, <rire> dû mettre, euh, dû mettre euh, Cranky Kong aussi dans ma liste parce que j'adore ce truc Ouais parce qu'il est ah, vieux ouais. Mais Cranky Kong il aurait tellement pu être un personnage éco pour ton Kian en vrai Ouais, ouais. ouais. ouais Mais ça J'avoue, à la place on a eux Mais ils vont mettre ça en combat putain Et c'est OP en fait, c'est OP du cul T'as juste à avoir un personnage qui a une bonne amélioration et c'est bon tu gagnes tous les putains de combat et... So mais je... ouais, mais du coup, ce sera jamais en... en mitty euh, attendez, ça parle du ouais, multijoueur, attendez, on va voir qu'est-ce qu'ils vont. Si jamais <rire> j'ai Smash, <rire> <rire> je joue jamais avec, <rire> <C 'est> beau, <rire> avec les de <rire> Ouais, communication <rire> locale, <rire> bon bah encore... <rire> wow, Allez, impressionnant. Ah C'est ouais, Attends, mais. Oh. En tout cas, le, le menu il est joli. hein oui, oui, le, menu est, le menu est classe. Le menu est classe. For, For fun! Il consomme <rire> séparer <rire> les modes de l'année. Oh non! Ah! ah donc il y a un mode fun et un mode ranked. Ah, c'est bien, c est, c est, c est, c est, en fait, c'est casu et ranked. En casu et en ça ah, c'est bien ça. Ah, on peut choisir nos règles, pas mal ça. Oui, bah un peu, si tu veux les objets, si tu veux un certain type de choses Moi, très franchement, je suis plus pour les vies que le temps, parce que si c'est juste ah, pareil, pour... Ouais, moi aussi, ouais. Attends, moi repense à un truc Et le mode MP3, hein Pourquoi <rire> cool, le mode MP3 Ils en avaient ah, ouais, parlé dans un, dans un Nintendo Direct en gros, tu t'avais juste jusqu'à brancher ton Mais... casque à Nintendo bon. Switch et à bon. ça servait... Ça mmh. servirait mmh. de pouvoir écouter les OST de Smash mais en arrière-plan. C'est une quoi la Switch. Ouais, bah tu avais entendu ça, que tu, fais, tu cours un marathon, euh, voilà, elle est morte. <rire> ah, ils vont, <rire> mettre, ils vont <rire> mettre tous <rire> ces Mi dans Smash, regardez <rire> Wow waouh trop bien, regardez, y'a le Mi... Il y a le Mi Manga euh, Freeman Wow, on s'en bat les couilles! Allez là! Ah, les en... ah pourquoi pas? C'est de On va voir! pas, pourquoi pas. Ah, ouais, bah. <rire> ah, ouais, en vrai, je m'attendais à ce genre à une... ça, du il genre <rire> Essaye de faire mieux que ton adversaire! Bah. Que les... Ah, c'est l'adversaire parce qu'il y avait un truc où tu pouvais faire des high score par euh, ton propre compte, mais euh, pour l'adversaire, c'est pas mal! Là, c'est en ligne, c'est-à-dire des contre okay, okay. euh, l'adversaire mmh. ou en ligne. Tu t'es meilleur que les... tel joueur! T'es meilleur que tel joueur! Tu t'as perdu! Jordan, pas te déconnecter. Ah, pour être trop, trop mort. La... Nous savons que notre connexion Internet est pourrie. Connexion stable <rire> et maintiendue. Pour... Il y a personne dans ouais. le serveur. Il a leur parle. Bon ben, il y a personne <rire> en Corée du Nord. Hein. <rire> ouais. Oh, il y a, mais... y, a que, y a que du ping pong, là, pas fait <rire> chier. <rire> <rire> si vous achetez un câble fibre euh, free, <rire> vous pouvez. <rire> ah, en LAN. Ah, mais ça, va ah, côté 10 euros de plus, ça! <rire> ah, yes! Euh, tu vois, ça, ils l'ont pas mis dans la ça! Smash VIP! Oh là, attends! Là, il y a Etika qui va rentrer dans la scène! Oh, non, ça va être un, ça va être un... Oh, putain! Ah, ok, c'est bon, j'ai cru qu'il fallait payer pour accéder au truc, je me suis dit. Ah! Ah! Je... C'est pas mal en vrai! Mais euh. Ah, en gros, c'est pour se préparer pour les tournages, je pense! C'est cool si jamais ils incluent les. Ouais! C'est cool, moi j'aime bien. Genre c'est une espèce de bêta-testeur ouais, ouais, cool. en gros. <rire> on peut avoir un tag à la façon Battlefield <rire> ouais. ouais, nice ouais, Eh, <rire> <là, c 'est... rire> hey, regard... hey, regarde mon tag. <rire> on va obtenir. Putain, tu lui arraches sa plaque. Hey, Donne-moi ouais, ta plaque, connard. Eh, hey, euh... on, on dirait les militaires. Julien Bien, euh... Julien Bonjour, bienvenue sur mon site. Mec, il faut M'attend, putain <rire> Il y a Gabriel aussi Mais est quoi Mais ah, Oh, tu peux taunt Mon dieu ah, Moi, je vais marquer Spiderman sur tous les trucs et chanter sur le Oh, time Hey, <rire> you are by time Fox Aïe ah, Il y a Fox dessus, c'est bon Il y a Sans dans Wow ah bah, ah bravo là, la connexion! Les, les petits messages qui apparaissent, euh, qu'on qu peut envoyer, personne ne les envoie! Mais non, ils sont trop occupés à se foutre sur la gueule! Bah spectateur! Oui, personne ah bah. ne veut dire Ah, attention, il m'a dit bravo! Oui, bravo, <rire> bravo vous action. êtes une merde! <rire> oh, il est gentil, dis donc! Allez, ah, Simon! Qui... Allez, non, Simon! les qu'est-ce dans le cul? Romain! Roma, Roma, il est français! Romain, t'es nul! Mais, mais arrêtez de m'insulter! Ah, c'est vrai que les équipes, c'est nouveau! Laura! Okay. <rire> putain, ouais. j'aime bien les petits, les petits éclairs dans les yeux en mode. Vas-y, tu le on ouais. a. Attends. Attends, oh non, on va. Oh non oh. On, peut... on peut créer des arènes Et <rire> <rire> eh. eh, un v 1 dans la <rire> cour de récré. <rire> Mais c'est tellement ça <rire> Un v 1 orly Qu'est-ce que c'est ça Ah oui, c'était pas le mode. Euh... Ah, y'a ah, Hugo sur, euh... Je suis dans Smash Je suis dans Smash Ouais <rire> euh, Ouais, Hugo, vas-y Je <rire> suis à hic Tu Eh, j'ai pas Smash sur Trodes. Non le téléphone Quoi Quoi Oh non ils vont encore parler de leur truc online Oh non il y a Toad Mais Toad comment il est là Quoi Hé attends, After Jojo il devient comme ça Mec mais t'as vu Todd Mais <rire> qu'est-ce que c'était Mec ça il a pris des stéroïdes. <rire> bon ok les gens, Todd c'est mon main Ok, ok <rire> oh, oh. C'est qui qui a parlé Shadow <rire> Oh, voilà, bah ça va être Ouais. Si ils monte Skull Kid Mais le, le pouvoir de Skull Kid c'était pas de faire tomber la lune justement Non non il, il faisait oh. lui chier en fait Attendez Ah y'a un truc ça ouais, ouais. Mais non mais ça. T'es qui sale pute ah, T'es mentionne... qui sale pute Attends Les Androns Fèdes mal... dans oh. son monde Oui dans, Fatal dans, dans Fatal le, le, le jeu d'horreur sur Fatal Frame Project sur... Zero Fatal Frame Voilà Ouh Rispers really Ah Putain ils ont réussi à mettre L mais what the fuck Bah je sais pas c'est qui elle mis elle. Mais en fait, c'est dans. Oh, de... chier. oh. Y a chier! Y'a tout le monde qui voulait ce personnage! Oh, au revoir, ah, Godalty! God je sais pas qui c'est, mais c'est pas Allez, PDR, <rire> c'est -ce de... un... qui? Le -ce ben Alors, on va y avoir. Waouh, quel personnage très original! De... Chevalier noir! C'est dans. Ah, c'est pas dans Sonic? Non, Fire ouais, Emblem! Fire, Fire Emblem, bien marqué! Ah, c'est Fire Emblem, ok! Ah oui! Non, non, c'est pas l'ordre de Putain! C'est drôle! Mais ils l'ont mis vraiment en plus! Ouah, wow, c'est intéressant! Qu'est-ce que c'est? Kirby Tu n'es pas mon frère! Oh, il y a tout, tout bon, je pense, je pense que, que, le monde qui voulait aussi ce personnage! Dommage! Hop. je trouve ça dommage parce que Kriban, ça aurait été bien en perso jouable, je trouve. Et là, il fait du. À la limite, il est dans ce match, tu vois. Et donc, du coup, c'est cool pour. Ah bah, voilà, un personnage dead. Celui-là, il était pas. Attends, est-ce qu'il pourra faire le. Ah oui on fait le gag très connu de Megaman ça fait bien ça Megaman 7 Ouais ouais Mou Mais, Mais attends, Mario pas Mario pas ou ça, <rire> non c'est Mario Non c'est Mario Mario Paint <rire> Mario Mais comment Ils vont mettre four et pelle Mais c'est. Mais c'est Yu-Gi-Oh ça C'est Yu-Gi-Oh What Ah Oh Ça je connais comme personnage ah il oui, bah dans Art Academy Art Academy Ah c'est Art Academy, Art Academy ouais. ouais. Bon ça va, mettre un peu. Bye bye <rire> <rire> Mais non, pas. il fallait oh, évidemment qu'il qu mette un truc sur ça. Ken est ouais, passé bah bien, non, et du oh, coup. Ah, ah bien sûr il y a Ken et Ryu, Faut oh. il fallait bien qu'il y ait Guy hein Est-ce qu'ils vont dire Sonic Boom ah. C'est Jean-Claude Damme, n'oubliez pas hein. <rire> Mais non Mais il est pas dans Street Fighter lui Mais c'est qui lui Il est dans. Live dans le Virtual Fighter, lui! C'est quoi Virtual Fighter? C'est un... un jeu qui a. Ah, c'est peu... un vieux jeu de PS1! La ça. gueule! La gueule! Maintenant, elle est de 59! Euh, ça, on s'en va, ça, avec avec ah, l'Amazon! 59! Ah. Oh putain, il y a le Ratanos aussi! Oui, c'est Il y a plus de, de, de... trophées que de. Que, que de, que de, de, de <rire> Ça, ça aurait été trop merde! <rire> Bon je suis sûr, chanter c'est un trophée d'aide <rire> Mec non mais Attends Ok Ouais super l'aide c'est super important oh, ah putain mais on En vrai il va expliquer le jeu, alors le jeu il était créé en 1980 Alors en fait pour connaître un bon jeu Smash Bros il faut pas écouter les fans Si vous allez dans les options, vous pouvez modifier le son, c'est les options, vous pouvez y aller Vous pouvez faire une pétition pour demander à Mojid d'être dans Smash Mais plans de son ça il était bien dans le... Ah putain mais oui, tu vois c'est essayer de racheter en mode son de merde mais bon ils peut pas le sortir Mmh. Ils font chier, putain, je voulais un mode aventure, ils comptent vous mordre. En vrai, en vrai, j'imagine que le cercle du milieu, ça va être le truc qui va dire, c'est joli, mais c'est là le mode histoire. <rire> oui, non, c'est ça, c'est de putain de joli. J'espère que va annoncer, oui, euh, on va pouvoir faire des DLC. Euh, J'espère qu'il va dire ça. On va mettre des avec plein de personnages C'est pas une très bonne chose d'annoncer que tu vas faire des On peut faire des vidéos, waouh. Waouh Eh là, le jeu de mots qui va se passer Smash Atus Smash Atus Smash Tus Et en plus il raconte vraiment l'histoire Simone de l'univers Castlevania. Oh non ils vont faire non ils vont faire comme sur 3DS Ils vont faire comme. Ils vont faire comme 3DS là Oh les défis ça, aller moi Attends attends, Est-ce que je reviens de rêver ou il y a Classic, ouais, classic mode Bon ok, il y a Classic <rire> mode, je suis content Classic mode c'est quand tu un balles dans une vignette, vas battre vraiment Ouais c'est ça Mais ah, c'est logique qu'il n'y a... a pas le mode histoire. J'ai vu qu'il y avait marqué au dessus mais Oh euh... attendez, attendez, Il y avait écrit SHOP en dessous dans... Euh, dans... Oh mon dieu c'est un jeu tout, c'est un pay to win <rire> Mon dieu ils ont dit qu'ils n'avaient pas à mettre de, de figurines. Tu peux revendre les. What the fuck Tu peux revendre magasins. les oh, magasins Ah voilà le pour... magasin. C'est pour acheter. Snacks Tu peux acheter des snacks Ah non mais, oui, mais c'est comme sur Brown, tu peux acheter de la musique <rire> ou des, euh, des trophées ou.. Ouais bah je pense que.. Au début les pièces servaient juste à, par exemple, dans mêlée, à avoir des trophées maintenant qu'il n'y a plus les trophées, ça sert plus Les stickers quoi Voilà Regarde, j'ai le sticker de Shantina Ouais C'est ça Attends Mais quoi Mais on s'en Il Mais on s'en Tu peux le mettre en russe, avec ta mère Il est très En langue, attention Ah d'accord, c'est juste pour voir les différents voix. Ah, il y a les voix françaises de Pokémon <rire> ah, c'est de... quoi cette voix, mec? Aldeno! Eh maquet! Happy! Happy, Ah, ça, je sais pas dire en russe. Il <rire> le... Il reste 13 minutes! Non, vu tout, ce qui... Ils ont rien annoncé de bien! Non, Luigi, ah, en russe, c'est sous problème, problème. Luminosité Mais bordel de merde Oua... Mais en vrai ils expliquent il, il, il, il explique vraiment les détails du jeu, c'est comme si c'est comme si, par exemple, c'est par exemple toi, jeune enfant de 1 an qui vient de naître, achète Smash, je vais t'expliquer les options. Non, non, non, mais, Maintenant mais je vais vous expliquer comment ouvrir la boîte pour bon, ensuite on à 40 peut... <rire> a 40 minutes <rire> direct... alors que tu peux régler la luminosité oh, okay, ouais, ouais, ouais, directe avec ta console. Oui j'avoue. Wow, c'est génial! Handicap! Oh, oh, ah, ça c'est pour euh, l'UANIM ça! Au oh. j'en <rires> ai <rire> marre! J'ai pépé! Y'a pas grand <rire> chose de marquant pour l'instant! C'est comme il est dégueulasse là est le. Incineroar! Incineroar! J'avoue! <rire> Évidemment, ah, il s'appelle euh, Max comme ça, il peut un défoncer! Un peu. <rire> C'est vrai qu'il faut mettre euh, Isabelle avec plus 3 de force et Rika <rire> avec moins 2 de... Combattant ah, Mi, super ouais, Oh putain ça gueule ouais. Oh le capitaine Crochet ouais. Oh putain le Naruto, le Naruto <rire> Ça ah, putain Mais je pense qu'il qu a Naruto, naruto il a une épée quoi Ah bah super Allez, Allez. les nouvelles tenues Je veux chanter comme nouvelle tenue. Allez, Nouvelle je la tenue Attends, scintille. si tu mettent des tenues genre. Euh, ok, sur, sur, sur, bon, bon bah. Bof ah, celui-là. Ça, ça c'est pas, ah, ça, ça bon, pas une bêtise évidemment, mais. C'est pas une bêtise, c'est pas Évidemment Pourquoi pas Putain la ah, gueule bien, évidemment. <rire> Le truc sexy que ah, la, pas pas. la gueule de elle est cool Mais t'as vu la gueule <rire> Mais oui, t'as vu as les yeux, ils sont grave moches Oh non, bah voilà On peut jouer, regardez, on peut jouer ces personnages Ouais, trop cool, on peut jouer Springman et Springer, trop bien 1v1 Les gars, mon truc, est mort Shippirop, oh! Oui, vais, euh, bon, après lui vais, il était trop petit je... MDR, il aura le même problème ah, que Ridley. Mais, ouais. mais pourquoi? Mais on était Shippirop. Mais t'es DR, t'es Coldorak toi? Rayon MK2 ou sérieusement Oh! Oh putain! <rire> non, Non! <rire> quoi? Attends, c'est qui? C'est quoi le personnage à côté là? C'est le, le robot Ah ok Non mais c'est le robot euh, que tu fais euh, quand tu construis un labo Ah non putain Attends Et maintenant vous avez. Oh Oh Quand tu le développement, confirmer Oh, oh, oh Putain ah Oh Ah, ah Yes Qu'est-ce qu'ils seront gratuits Qu'est-ce ah, qu'ils seront gratuits <rire> <rire> 10€, euros, 10 euros le truc <rire> 10 euros tous les personnages Ah voilà payant, mais DLC payant yes Yes, j'adore, dépenser mon argent, trop cool J'adore les DLC à 15€, putain ouais. Ouais. Le jeu, il va me revenir pour 70 balles avec l'abonnement online, <rire> trop content <coûton. rire> Plus les DLC, ouais ah Il parle bah. pas de combattant zéro, écho, hein, ça c'est Ok, on gagne un personnage, une, un endroit et de la musique, parfait 6€ Non mais c'est du fous de ma gueule 6€ Oh putain, 6€ pour ça, j'ai le, de... <rire> bah, le Fighter Pass, mais c'est Fortnite maintenant! Ah, le Fighter Pass! Tant que c'est pas des lootbox pour savoir quel version tu bah, as... Bon bah, c'est bon, je supprime le pingo là, c'est bon. Allez, au revoir, chanter, voile bandana, crash et panjo kazoïque au plus. Allez, salut! <rire> au revoir, Rabi ah, putain... Hey, au revoir, Rabi Jacob! <rire> Ah oui, ils mettent le contenu avant la mise en rond parce que c'est ah. normal. Alors j'imagine le chat qui est okay. en train d'être en sueur du genre, ah oh bah le smash de la dernière fois non. était mieux. Oh putain, en plus le contenu sera à l'EF. 25€. Ah. 25€, <rire> euros, putain. Sakurai, ah, oui, c'est bien lui, c'est bien lui <rire> le <'houloulo> roi. <rire> <rire> attends, <rire> ça, ça reste cher quoi. Attends, <rire> attends, là il y a un plan. Bon, dans tous les cas, il y aura 5 taux personne. Oui, mais tu sais. Il y a un plan, non Quoi Tout ce que je veux faire, mon gars Un bonus Attends, attends. Attends, un bonus elle va recevoir un bonus, avec va mais Ah mais oula va... <rire> Il y a tout le monde qui voulait ce personnage Oh mais c'est quoi cette merde cette... Il est dégueulasse Ah bah ça vaut vraiment le coup de le dépenser 25 balles dis donc 25 balles pour ce personnage Ça Ah, ah oh, putain, putain. C'est bien, il y a tout le monde qui... j'imagine ah, vraiment que j'interne Rex Mais j'ai l'impression que les directs de Nintendo, ils sont moins en moins bons bah, c'est juste qu'on on ah s'attend à, à, euh... à beaucoup trop en fait à chaque fois. C'est ça le truc. Ouais, mais bon. <rire> Ah, pour l'instant ils ont aucune date, mais moi je vais pas acheter euh, aujourd'hui hein. même pas day one hein Mec j'ai des gens qui espèrent encore sans dans le chat, dans mais fermez vous avez pas la date <rire> <'en> Barrière voilà, <rire> <rire> ah ah, bonus pour ah les premiers ah premier acheteurs bien. Ah d'accord, ah c'est un pay to win c'est bon Yes On aura un autre déguisement, on aura le déguisement de Todd pour les mi, sera trop... Yes Ah attends, il va nous donner un petit aperçu Attention. Attention. Attention. Attention. C'est là que tu vois Waluigi t'es. Ah What C'est la Ok alors j'imagine c'est un personnage de Mario. C'est un mode oui, zombie Mario, <rire> Ce sera un mode battle Royale Mario non <rire> Mario non <rire> Putain il nique des mers Wouh Super mais... Qu'est-ce qu'il se passe Ouais une plante pierre J'espère qu'elle oh. est jouable <rire> Mais quoi NON Mais non Mais Quoi non Mais non Non, Mais qui a demandé Me, ça mec, <rire> <rire> Mais qui mais a demandé mais qui, ah. mais qui Mais qui <rire> va jouer <rire> ce personnage Mais mec, je l'achète Day One, le jeu juste pour l'avoir, Mais merde, Mais merde Attends, mais attends, je veux voir son Smash ouais. Ultimate, ouais. attends, je veux voir son Smash ouais. Ultimate Son ouais. Smash Ultimate, qu'est-ce que ça va être il vole! Il vole! Ah, encore, encore je peux comprendre le smash ultimate, mais. Le, le... Pourquoi pas, mais bon. Oh, mais c'est trop loin! C'est de la merde! Attends Ah d'accord il J'ai bon, pas, bon, pas, pas, pas, pas, pas compris comment on pouvait l'avoir en fait. Oh mais, oh mais Nick Tamer mère Tu précommandes le je jeu puis tu l'as.. Il reste 5 minutes de direct J'espère qu'on aura un dernier personnage. Bah non il a dit qu'on aura plus de personnage. Mais j'ai pas compris. Mais elle sera dans le jeu directement comme ça ou elle lui avait dit qu'il fallait l'acheter Day One le jeu pour l'avoir ou un truc comme ça Non en plus j'ai.. J'en ai plus de voix à la fin de ce stream, la fin de ce Ah oui, j'avais déjà mal à la gorge là, j'ai plus envie de parler <rire> Putain mais j'aurais préféré qu'ils annoncent Shrek, ça aurait été marrant. <rire> <rire> J'étais sûr c'était lui. <rire> <rire> Mesdames et messieurs. Nous venons d'avoir un truc assez horrible. <rire> Putain c'est de la Et en plus il a un ami beau. <rire> Ah J'espère que vous entendez la triste musique. Oui, C'est tellement triste. Oh, le lendemain de Saint Valentin. Magnifique. Tiens, chérie, je vais te jouer un plan de piranha ouais, comme cadeau. Avant de bon nous fait. quitter, ah. Le romancing, allez. Moi je veux qu'ils qu nous disent en fait je vous Attends, ils nous regardent depuis, depuis l'Europe. Oh mon dieu, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon sera là. Oh, est <rire> vrai ça vrai. Vrai. oh là les onçons. Essayez les. 75. Oh. Mais ils vont faire le roman sting encore. Euh. S'ils font un truc à Lyon, c'est serait bien. Ouais. Ah, lui, ouais, Et sympa, voilà c'est ouais. la fin, voilà. venez, en Belgique, <rire> <rire> venez en Belgique s'il euh, vous plaît Venez en Belgique Mais avant de nous quitter, fin. attendez, Et attendez la Que s'est-il passé je, sur là, la passé, je, sur là. La hmm. Hmm. Oh Le truc positif oh Qu'est-ce que c'est ah Attends quoi Quoi Quoi ouais. Quoi ah ah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 Oh oh oh my God oh mec le mode Le MAD so big... What, Strip to... what Il est trop tôt Mais quoi Et pourquoi il y a Fox qui était mis en avant hein, Et là y a Mario il va se oh mais... mettre oh Et là y a Mario il met... Par... Et là y a... oh Mario Qu'est-ce que Oh, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils communiquent entre eux. Ah, don't feel so good, <rire> c'est Thanos. <rire> Qu'est-ce que. What? Qu qu que... que... Oh, bah, dit qu'il est mort, Under. <rire> Au revoir, Link. Ok, bah, tout le monde va mourir, c'est bien. Voilà. I don't feel so good, c'est <rire> Mais c'est ça, c'est Thanos. <rire> <rire> Thanos, <-smous. rire> <rire> Oh, non, qui Allez, clap, clap, allez, on flic des doigts. Kirby, <rire> ne meurs pas, s'il te plaît. <rire> Mec, oh la feinte Il se désintègre <rire> hein. Vous n'aurez jamais non, Du coup c'est <rire> qui les survivants Ils servent à rien eux c'est qui les survivants en fait J'ai pas compris. Il n'y a aucun survivant là-dedans <rire> <rire> ah, <rire> <vrai> <rire> <rire> <rire> <rire> Non mais.. Attends, Et attends, il y a un Kirby, Meta Knight Oui Kirby ! Échappe-toi Échappe toi ! Échappe-toi Échappe toi hein. ! Échappe Échappe-toi Kirby, échappe-toi, échappe-toi OUI OUI, le oui Kirby, le Kirby est en vie est OUI Putain Hugo C'est à lui Lucas, c'est vrai Kirby Pourquoi ils sont pas montrés Il est mort Mais là t'as le gant de l'infini qui vient puis qui va avec ses doigts comme ça Mais... juste Kirby qui est parti Et là y'a Asens qui arrive, il y aura pas de taille J'ai pas tout sur quelle planète ils étaient sur la Terre où ils étaient sur la Terre en fait Oh, c'est si sur le même qu endroit que... que Brawl. Ouais, c'est la même terre que Brawl. Ok, il reste deux minutes. des Il reste minutes. Kirby, ma boy Il a oh, envie toujours... Kirby, ah, toujours là. Oh Mais c'est pas là où ils ont annoncé Megamap Qu'est-ce que c'est -ce Si, si, si c'est le même nom Attends. Putain, la musique, même... la oh. musique, la oh. musique J'avoue, il est mignon quand même, Kirby. Oh. Attends, ils ont fait un thème avec la musique de oh. Oh mon dieu, est-ce que ce serait le mode histoire C'est Kirby qui se fait Ça serait... Ça coûte Kirby... Ça regarde, il y a les figurines regarde, il y a les figurines Mais Mario, il est... en fait, Mario, c'est Golden... Mais Mario, les autres, pas... Ils dans une cage de la chasse tout Mario, peut du miel dessus. Je vole ton esprit. Oh. Qu'est-ce que Et voilà, c'est l'aventure de Kirby! Je m'en fous! c'est le c'est le meilleur Smash Direct dans votre oh gueule! Mais c'est c'est l'aventure de Kirby? Allez, c'est. Oh, pour tout le monde, c'est le pire sm Smash oh putain, Direct, mais moi! C'est un mode aventure, merde! C'est un mode aventure, putain, yes! Ah mais on, on les débloque on fin de le La chanson de base, c'est wow. Oh putain. Eh, c'est bon. Cool. bon. Moi, c'est bon. Moi, je vous défonce. Kirby mène de l'aventure mmh. dans votre gueule. Ouais, Kirby mène de l'aventure direct. <rire> eh, Kirby est le touchant mystère. <rire> ah merde, Kirby ça c'est. Ah merde, ah merde, ça c'est. Chantez. Mais il est pas souable <rire> Merde. Revolver slot, mais qu'est-ce qu'il fout là mais qu'est-ce qu'il fout lui il vole oh des le... nouveaux des nouveaux boss yes oh s'il oh. y a Pascal qui les embosse attends attends, attends défonce Red Dead dans la ce lueur du monde le... c'est un mode histoire <rire> la lueur et, là, du là, monde. et là en fait c'est un, un DLC tu dois l'acheter 50 <rire> <rire> alors euh, moi je suis très déçu des nouveaux personnages qui a débloqué moi je pensais qu'ils allaient ouais. le mettre à la fin mais alors, il y a eu beaucoup, a... A eu beaucoup de trucs horribles, mais euh, à la fin, c'est on est plus passé moyen, je pense, voilà. Enfin, moi en fait, j'ai du... C'est voilà. oh, pas trop rassurant, mais il nous aura rassurant Aujourd'hui, ils ont fait, oui bon, euh, c'est la fin euh, des personnages, mais bon, il y en aura quand même après. Mais du coup, ça, c'est très rassurant. Donc, peu, il peut encore, euh, Alors, on peut hypothéquer encore Renan ou d'autres. Alors, on va commencer à demander à chacun leur avis euh, du Smash. Alors, on va commencer par soupe. Oui. Voilà, soupe est mort. <rire> non, je suis là. Ok, alors donne-nous ton avis, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a pas plu. Eh bien, le mode histoire, euh, ça c'est <rire> <rire> éjaculation précoce. Mais, euh, mais le, le reste, c'était un peu est décevant, quoi. surtout le mode des, des esprits de merde, là. J'ai pas compris. <rire> Moi non plus, j'ai pas compris. la plante piranha, c'est drôle. La plante piranha, c'est drôle, mais bon, c'est con que tu dois l'acheter des One. Achète le déboit pour t'amuser avec lui. <rire> Alors maintenant on va s'occuper de Béranger. Alors euh, moi, on... direct en lui-même j'ai trouvé assez d'aisons effectivement parce que bah, bordel de merde on s'en fout de... C'est Ryu Ouais non c'est Ryu qui a été annoncé. On s'en fout de Ryu. De... De... Non c'était Ken pardon. C'était Ken. C'est Ken, c'est même pas on s'en <rire> bon sort hein Donc euh, Ken on s'en contrefou. Euh, s'en le Pokémon là, donc, qui me fait chier avec son attaque Vendetta. Euh, moi je dirais qu'en soi c'était pas mal mais ça manquait de, de nos personnages, et les DLC ça c'est chiant ça, enfin je... Voilà, c'est mon avis. Mais je retiens un bon truc, c'est euh, le costume Toad pour les Mii. ça c'est... <rire> c'est vrai, c'est... Oui, le, le costume Toad, euh, de loin, c'est trop bien. <rire> je suis sûr je vais jouer que lui maintenant. <rire> oh, Alors maintenant, taude, <rire> maintenant on va parler de l'Uanime. Alors moi je suis rassuré par les DLC, même si c'est payant, mais voilà, <rire> la plante piranha c'est marrant, <rire> je voudrais juste l'avoir donc je serais obligé de l'acheter day one et, euh, et en fait, concernant le, le mode, le mode histoire aventure euh, ok je suis hypé parce que ça a l'air sympathique et tout, par contre quand on a vu là quand les, les personnages ils se déplaçaient dans une map et j'ai pas du tout aimé le, le, le style graphique de la map Voilà mmh. Ah moi j'ai bien aimé C'est à dire Attends, il y, y, y a Marco qui me dit euh, est en estase est euh, devant le smash direct, j'ai pleuré, je vais l'envoyer, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Paul qui dit, bandana, bandana est chanté <rire> dans le cul. Voilà, maintenant on va parler de... Oh mon dieu, mais c'est toi qui fait peur. <rire> Putain, est il a l'image. Limoges. Alors maintenant on va me demander à du Dubois, vas-y. <coughs> Nick Nique ta mère, Sakurai <rire> Et voilà Alors, qu'est-ce qui t'a qu fait aimer le plus Non, mais... alors plus sérieusement, <rire> le coup des esprits, pareil, hein, j'ai rien compris, mais je pense que ça va être un peu plus étude quand je viens de voir le tout dans le chat <rire> Il est beau, putain Non, je pense que les esprits, bon, c'est une fois qu'on aura le, main, le jeu en main, ça va être bien La plante piranha, c'est du gros foutage de gueule le, oui, les deux bon. nouveaux persos aussi, enfin un eco fighter et un personnage original genre en mode bonne écoute, on te balance à la gueule, va te faire enculer. Euh... Non, non, très sérieusement, déçu quoi. Puis bon, après il y a un mode aventure, donc ça c'est cool quand même, mais il y aurait pu y avoir du mieux. Puis bon, bah là on va attendre que les DLC sortent, hein, puis on verra, ouais. les TDR. Sinon, ouais, ça peut être bien ouais. Sinon, euh, moi, euh... J'ai putain <rire> Et du coup euh, bah, c'était bien, il y a juste bon, euh, l'annonce où par exemple il y a Toad euh, en mi et euh, bien sûr euh, <rire> évidemment euh, on, on s'attendait tous à La Plante Piranha, évidemment il était dans le top 50 des personnages qu'on attendait le plus, à côté non, de posette euh, évidemment aussi. <rire> et en vrai euh, mmh. le seul truc qui m'a beaucoup aimé c'est bien sûr la fin parce que de toute façon la fin il y a tout le monde qui se masturbe dessus. <rire> Et euh, que, euh, en vrai, c'est pas mal euh, de faire le mode histoire Avec ma boy Kirby qui s'est échappé <rire> Snake qui s'est fait enculer <rire> Snake s'est fait enculer Token s'est fait enculer Link s'est fait enculer Tout le monde s'est fait enculer <rire> Mais pas Kirby Ma boy le game <rire> <rire> Victory Plateau <et> Royal <rire> Non, non, c'est plutôt le méchant qui a eu plus of the game du coup. Attendez. Quand même, ça aurait été plus rigolo que si t'achetais le jeu d'Aiwan, au lieu d'avoir la propre Piranha, ywan ou du. C'est juste pour ceux qui sont vraiment fans et pas bah, des couilles Ah oh non, mais là, là, là, ça, là, là ils se seraient fait des couilles en orte, et tout le monde aurait acheté <rire> <un> Day One. <rire> <rire> <rire> mais grave, il y a trop bien, mais qui veut se mettre Mais je mettre un vrai bon personnage pour le Day One, comme ça, euh, ils, ils allaient faire plein d'anxies Day One et ils allaient tout gagner. Le mec, et ils et moi, là, une par une contre, une pour, pour Kirby, Kirby, ouf, ouf, là. Kirby vous est fait avoir, c'est son mode histoire. <rire> <rire> Go, il a, il a, il a ouais, bon, dans le, sa chambre pendant 4 ans. Kirby Kirby s'est il était pas ouf. En face fait. ils ont fait un Kirby dans, dans ce match. Du coup, c'est mieux. Mm -hmm. Mais Kirby, ils s'en bat les couilles. Il y a un, il y a un méchant intercosmique qui vient. et Lui, il fait ok. <rire> et, et donc du coup, pour le dialogue dans Mortal ou uh, Toriel, elle fait, Oh là là, il y a un eco fight, il y a un fighter de Smash qui vient de m'appeler. Est-ce que vous pensez que c'est la plante piranha qui l'a appelé? Ouais, ouais, ensuite, tu en... veux venir. En manais, Sam, est... je suis un plus important que toi. Et salut, mais <rire> En vrai, en vrai, le truc c'est que Nintendo ils vont prévoir un jeu euh, solo euh, plante piranha <rire> qui s'appelle euh, Piranha Aventure et le truc c'est que <rire> c'est l'histoire de l'aventure de la plante. Elle va marcher, elle va faire tout le niveau de Mario pour défoncer Mario. <rire> c'est Underplant C'est under Mais sauf que tu joues une plante. Attendez, la... attendez. <rire> Après, je peux comprendre qu'ils ont mis plante piranha parce que dans Mario Party, il y a Kumba. Alors bon. <rire> Il faut se rappeler il y a Kumba quand même. En fait, moi j'allais presque mettre Alors, attendez, on Bon, du coup, ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Allez, bonne soirée tout le monde et puis bonne suicidez soirée, vous avec, vous avec tout. Donc tous les fans de Waluigi se sont suicidés aujourd'hui. <rire> Par contre, ouais, tous les fans ouais, de Et <rire> moi je vais mourir parce que et moi si je vais mourir parce que j'ai pas de <rire> j'ai pas à ma chanter. <rire> pourquoi pourquoi est-ce que Waluigi en fait ses jambes elles sont si bien moulées Allez. Une grenouille le truc. Merci à tous. Et bon si. courage pour le best-of pour moi ou pour quelqu'un. Au revoir, les amis. Au revoir, Extreme. les amis. Au revoir.